C'est donc le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Première question, Premier ministre. Hier, le gouvernement canadien a annoncé qu'ils avaient atteint un accord sur l'ALENA. Est-ce que le Premier ministre peut partager les détails des séances d'information qu'il a reçues et les inquiétudes qu'il a soulevées en tant que Premier ministre de la plus grande province du Canada? Le Premier ministre... Par votre entremise, Monsieur le Président, notre euh, séance d'information s'est produite, euh, se produira à 11 heures euh, aujourd'hui avec la vice-première ministre et le ministre Jim Wilson. Nous serons en mesure de vous mettre à jour euh, très bientôt, mais je vais vous dire que nous allons défendre l'industrie agricole, nos agriculteurs, nous allons les défendre. Nous allons nous assurer de protéger l'aluminium et le fer et l'acier ainsi que euh, l'industrie de l'automobile qui sont l'épine dorsale de l'Ontario. Et nous allons continuer à nous travailler, à nous débattre pour ces travailleurs. Nous nous assurons qu'il y ait un marché juste avec les États-Unis et que le gouvernement soit redevable, comme vous le savez. Nous n'avons nous pas été impliqués dans les discussions. Nous dépendons du gouvernement fédéral et une fois que nous connaîtrons les détails, nous aurons plus à dire. Complémentaire. Merci. Eh bien, le premier ministre s'est joint à moi au euh, concours international de labour en disant aux agriculteurs qu'ils défendraient la gestion de l'offre. Et comme il le sait, cette gestion de l'offre a aidé les familles d'agriculteurs à survivre. Et Ces familles s'inquiètent maintenant que le système sera miné par ce nouvel accord. Une famille d'agriculteurs laitiers m'ont dit que c'était la mort lente de la gestion de l'offre. Est-ce que le premier ministre peut nous dire exactement ce qu'il veut dire au gouvernement fédéral concernant les défis auxquels font face les familles d'agriculteurs? Le premier ministre... Monsieur le Président, c'est la, la seule fois où nous serons d'accord, moi et la, première, et la chef de l'opposition officielle. Nous nous inquiétons des, des agriculteurs, nous nous inquiétons de la gestion de l'offre et nous nous inquiétons que le gouvernement fédéral utilise les agriculteurs comme bouc émissaire. Mais nous allons défendre les agriculteurs ainsi que l'industrie automobile. Complémentaire final. Malgré l'accord d'hier, euh, les tarifs sur l'acier et euh, le fer euh, seront conservés, ce qui a eu des effets sur les, les travailleurs et les travailleuses, non seulement de cette industrie, mais aussi de l'industrie manufacturière. Que dira donc le premier ministre au, au gouvernement fédéral sur ces tarifs? Le premier ministre. Monsieur le Président, si c'est le cas, parce que nous ne serons pas jusqu'à 11 heures. On demande les libéraux, aux libéraux de compenser nos agriculteurs, de les appuyer. On a besoin de l'appui du gouvernement fédéral. Nous n'étions pas à la table des négociations, sinon le marché se serait produit peut-être de façon différente, mais c'est ce que c'est. Et encore une fois, nous demandons au gouvernement Trudeau de compenser l'industrie agricole, tout particulièrement la pro les producteurs laitiers, ainsi que l'industrie automobile et l'industrie de l'acier et du fer. Nouvelle question, la chef de l'opposition. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie, du, du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Ma question est donc, est-ce que le ministre aura une aide transitoire pour aider les industries et les familles qui seront frappées de plein de fois par ce nouvel accord. Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, merci pour la question. C'est la responsabilité du gouvernement fédéral de compenser dans ces accords. Et comme nous l'avons dit, nous les poussons et allons continuer de les pousser pour que ce soit fait, parce que s'ils se servent de ces industries, de nos, de nos agriculteurs comme bouc-émissaires, ils dépendent. De, de les compenser. Vous avez bien raison. Nous allons nous assurer qu'il y demeure une pression sur le gouvernement fédéral et qu'il compense nos industries. Complémentaire. Monsieur le Président, plusieurs familles d'agriculteurs seront affectées, tout particulièrement si on a fait des concessions sur la gestion de l'offre. Que fera donc ce ministre pour aider les familles d'agriculteurs. Le ministre. Merci pour la question encore une fois. Ça ne devait, on ne devrait pas en venir à ça si le gouvernement fédéral a respecté ses, ses engagements. Et il y a une négociation qui a été faite. Ce n'est pas la façon dont fonctionne notre Constitution. Je dis donc à la députée que nous allons nous en tenir à la façon dont est tenu notre notre pays avec la constitution et nous allons remettre la responsabilité entière au gouvernement fédéral le gouvernement fédéral a annoncé 2 millions de dollars il y a quelques mois mais nous savons que cet argent nous ne savons pas quand est-ce que cet argent viendra ce sera donc bien de discuter afin de nous occuper des différents secteurs affectés par cet accord complémentaire final monsieur le président les droits de douane sur l'acier et le fer affectent non seulement cette industrie, mais aussi l'industrie manufacturière. Plusieurs personnes se fient à ces industries pour de bons emplois bien payants. Ces droits imposés euh, ont fait réagir le Québec avec des programmes qui étaient là pour aider les, petits, euh, les petites entreprises manufacturières. L'Ontario n'a toujours rien fait. Quand est-ce que le ministre mettra en place un système et quand est-ce qu'il sera établi? le ministre. On parle ici encore une fois d'une responsabilité du gouvernement fédéral. Nous allons nous continuer à imposer une pression sur ce gouvernement, parce que cet accord affectera en effet nos différentes industries ici. Mais vous savez, ces droits ont aussi coté 4 milliards de dollars aux États-Unis. Nous avons différentes constructions, qui euh, coûteront des milliers de dollars, euh, entre autres euh, pour construire simplement un magasin de peinture euh, qui est à structure en acier et en fer. Et donc, nous allons nous assurer que le gouvernement fédéral soit responsable. Merci. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. Au premier ministre, c'est inquiétant que nous n'ayons vu absolument aucune aide à la, au, de, de la province sur, euh, en réaction aux droits de douane imposés sur l'acier et le fer, et ça inquiète les familles. Monsieur le Président, chaque jour, la crise des opioïdes affecte les familles. Nous savons que les sites d'injection supervisés aident à prévenir les morts. Le, une décision a été retardée de fermer les centres. nous nous aimerions savoir qu'est-ce qui retarde cette décision à la ministre de la Santé des Soins de longue durée. En fait, cette décision n'a pas été retardée. Ce qui s'est produit, c'est que nous avons fait une demande au euh, gouvernement fédéral pour une prolongation de, du temps de réaction. Ça a été accordé. Nous allons donc faire une annonce très bientôt. Complémentaire. Monsieur le Président, tout le monde sait que le premier ministre est capable d'agir rapidement sur certaines politiques. Et c'est en fait un moment où il doit le faire. Les gens meurent à chaque jour, cette alors que cette décision est retardée. Est-ce que le premier ministre peut nous dire ou dire aux gens qui sont ici aujourd'hui combien de temps ça prendra avant de prendre une décision qui pourrait affecter des milliers de vies? La ministre, la chef de l'opposition a raison. Nous perdons beaucoup trop de gens à cette crise des opioïdes et nous le prenons très au sérieux et nous voulons nous assurer que nous agissions de façon appropriée, nous voulons nous assurer que ces sites continuent, qu'ils desservent leur but d'épargner des vies, évidemment, mais aussi que les gens se retrouvent avec le traitement de réadaptation nécessaire, ça inclut le logement, les services, et il y a beaucoup qui est compris dans cette décision, et donc nous voulons nous assurer que nous le fassions de façon appropriée. C'est la raison pourquoi je continue à faire des recommandations au premier ministre, on met fin à ces recommandations, et plus de commentaires viendront bientôt. Merci. Prochaine question, député de paris saint -Buscoque. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des Autochtones. Je sais que le gouvernement veut établir des relations avec ses partenaires pour des possibilités économiques dans l'espoir, dans un espoir de prospérité des Autochtones. Le gouvernement, quelles mesures il prend pour établir ces relations? Un grand nombre de défis historiques ont eu un impact sur ces collectivités et M. Rickford a l'expérience pour s'attaquer à ce problème. Est-ce que le ministre peut expliquer quelles mesures le gouvernement prend pour faire face à ces défis? Le ministre des responsables des Autochtones. Je voudrais remercier le député de sa question intéressante. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux, pardon, de visiter deux collectivités près de Keywaiton que je connaissais auparavant et que j'avais visité auparavant en tant qu'avocat et en tant que député fédéral. Et je connais bien le dossier. Je veux m'assurer que ces dossiers sont réglés. J'ai été heureux de rencontrer les deux chefs de ces collectivités, Page et Roseanne Archibald. et J'ai eu des discussions avec les collectivités et je réitère l'engagement des différents ministères. Nous voulons avoir un fédéci pour nettoyer la rivière, pour terminer le nettoyage de cette rivière complémentaire. Merci au ministre. Monsieur le Président, le gouvernement pour la population doit reconnaître les Premières Nations. Je suis fier de ce gouvernement pour tenir cette promesse. Je sais que le ministre et son leadership permettront d'établir d'excellentes relations avec ces groupes pour s'assurer que les communautés aient accès à ces services. Est-ce que le ministre... Peut dire oh, à l'Assemblée quelles mesures supplémentaires va prendre pour nettoyer Grassineros, ministre. Oui. J'ai parlé également d'autres activités concernant Grassineros. Il y a des personnes pour eux c'est important. Notre gouvernement prend des mesures immédiates pour que 250 personnes qui ont reçu des prestations d'invalidité sont compensées. Ces, ces bénéfices ont trop été gelés pendant trop longtemps. J'annonçais vendredi que ces prestations seront indexées. Non seulement elles seront indexées, mais de façon également rétroactive. C'est inacceptable que 200 de ces personnes qui ont reçu ces prestations d'invalidité ont reçu un montant si minime et le chef, et j'ai rencontré le chef et, et il a apprécié nos mesures prises de la part du gouvernement. Intervention du Président. Prochaine question. Député de London West. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Un quart des personnes, des gens de London, ne font plus partie du marché de l'emploi. Un nouveau documentaire du Centre de recherche sur la pauvreté que 50 des Londoniens ont un emploi précaire, des amis, un père, de quatre avec deux diplômes universitaires, il essaie de trouver un emploi dans son domaine et il réussit à peine à vivre avec le salaire minimum et l'augmentation à 15 l'heure aurait eu un impact négatif. Pourquoi est-ce que la ministre ne tient pas compte de ces personnes et des milliers de personnes comme lui? J'apprécie la question. Oui, nous voulons aider Français et sa Nous nous sommes engagés de maintenir le salaire minimum à 14 parce que cela a augmenté de 20 Nous voulons que les entreprises créent des emplois pour qu'il y ait davantage d'emplois, de bons emplois en Ontario. Oui, nous créons également un climat propice aux affaires en Ontario, porteur d'emplois. On pense que nous avons été élus pour rendre la vie plus abordable en Ontario, l'aide aux entreprises, l'aide à la création d'emplois pour une vie plus abordable. Diminuer la facture d'électricité. Diminuer le coût du carburant. Éliminer le programme d'échange et de plafonnement, non seulement pour les personnes, mais pour les ménages et les entreprises. Merci. Merci. Complémentaire, une fois de plus, de retour à la ministre Stuart Clark à 50 ans a perdu son emploi et travaille d'un contrat à l'autre. Le logement lui coûte 980 dollars et cela veut dire que Seward dépense plus de 50 sur le logement. London a perdu 2 500 bois à temps plein, alors que la population a augmenté de 7 Les banques alimentaires ont augmenté de 30 est-ce que le, la ministre peut expliquer qu'empêcher le salaire minimum à 15, à 15 permettra de joindre les deux bouts? L'opposition a accepté pour rendre la vie moins abordable et pour l'exploitation des entreprises. Nous avons été élus pour apporter cette modification. Oui, oui, il y aura un climat propice aux affaires en Ontario. Les entreprises seront prospères et il y aura de bons emplois bien rémunérés en Ontario. Voilà ce que l'on fait. Prochaine question, député de Oakville. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier soir, il y a eu une entente à Washington. Ça s'appelle l'Accord États-Unis-Canada-Mexico-Mexique. Et un grand nombre de personnes sont préoccupées de l'avenir. Qu'est-ce que le gouvernement prend ou a pris pour défendre les intérêts des ontariens? Ministre des Finances. Thank you, Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de Oakville. Dès le premier jour sous Dogford, a offert notre appui aux partenaires fédéraux au cours des discussions. La priorité, c'était d'avoir entente, une entente. Le premier ministre Ford et le ministre Wilson se sont rendus à Washington pour rencontrer les négociateurs canadiens, y compris les ambassadeurs, et ils ont réitéré que tout entente devrait protéger tous les secteurs de l'Ontario pour créer des emplois et protéger des emplois, et l'Ontario doit être propice aux affaires avec des ententes justes et efficaces. Le gouvernement parlera avec le secteur de l'acier, de l'aluminium, du secteur de l'automobile et de l'agriculture. Nous avons défendu notre population complémentaire. Merci au député qui nous a parlé des mesures prises. Un grand nombre de personnes dépendent Échanges ouverts avec les États-Unis. Un gouvernement a entendu que les industries ont de la difficulté. Est-ce que le ministre peut faire la mise à jour de l'entente commerciale avec les États-Unis et le Mexique? Comme je l'ai mentionné auparavant, le gouvernement a défendu la population et continuera de le faire. Il est plus important que jamais que l'Ontario soit propice aux affaires et protéger les emplois. Nous sommes contents de voir qu'il y a eu une entente de principe signée et que c'est dans l'intérêt de tous les partis, c'est essentiel à des centaines de milliers d'emplois en Ontario. Notre équipe actuellement va recevoir le texte et en parlera avec les représentants du secteur de l'acier de l'agriculture et de, du fer pour déterminer l'incidence de ce projet de loi. Nous voulons avoir de l'assurance du fédéral que tous les secteurs de la province qui seront impactés né négativement et pourront recevoir un soutien de transition, parce que nous voulons protéger notre économie. Merci. Prochaine question, député de St. Catherine et ma question s'adresse à la vice-première ministre, le gouvernement, mais en risque la santé des ontariens. On entend des études. Nous avons déjà des sites de prévention. Ces sites, ces sites fonctionnent, sauf des vies. C'est exactement pourquoi nous avons voté pour avoir des sites de prévention à Sainte-Catherine. Est-ce que la ministre admettra que les données sont déjà claires, que les sites de prévention fonctionnent et qu'il faut s'attaquer à la crise des opioïdes à Sainte-Catherine. ministre des Finances, merci. Comme cela a été dit il y a quelques moments par la ministre de la Santé, l'extension fonctionne pour les trois sites de Toronto. Il y avait une vigile à Toronto et l'annonce de vendredi que nous allons recevoir une extension ou un prolongement pour ces trois sites. Le gouvernement s'engage à faire quelque chose pour ces personnes. On revoit les dernières données provantes. Et la ministre de la Santé consultera avec les travailleurs, les corps de police, les propriétaires pour voir le repas, pour s'assurer que ces personnes reçoivent l'aide nécessaire complémentaire. Je n'ai pas entendu le mot, Sainte-Catherine. On a vu 350 d'augmentation de surdose. En 2000, entre 2016 et 2017, il y a eu 76 décès l'année dernière à Sainte-Catherine, à la hauteur de 4 sur l'année précédente. Ces décès sont tragiques, mais on peut les éviter. Si une vie aurait été pu être sauvée, ces sites aurait été nécessaire, aurait été important. Quand est-ce que la, le premier ministre fera ce que doit faire un bon gouvernement et approuver ses sites de prévention à Sainte-Catherine? <rires> ministre des Finances. Merci, M. le Président. Une fois de plus, je peux vous dire à ce moment-ci, je... Je veux vous parler maintenant de fétanil. Nous avons un programme de fétanil, de timbre de fétanil, pour sauver davantage de vies. Imaginez, à Nord Bay, où il y a eu 5, 15 décès dans ma ville de notre Bay, avant d'avoir le programme de timbre au fétanil. La ministre de plusieurs portefeuilles a déposé un projet de loi pour renforcer, sensibiliser. Il y a eu un projet de loi également pour interdire la vente illégale de cachets. Ce sont les différents processus qui font partie d'un programme plus vaste. Par incrément, c'est important, mais cela fait partie d'un programme plus important pour s'attaquer à la crise. Auquel il faut trouver une solution. Arrêtez la pendule. Démarrer la pendule. Prochaine question, députée d'Ottawa-Vanier. pour le ministre de l'Environnement, de la Conservation et des parcs. The Environment Bill of Rights was adopted in le droit de l'environnement adopté en 1993 est un outil pour les Ontariens sur les questions environnementales. Et le prémice, c'est d'avoir que les Ontariens aient leur mot à dire sur l'environnement à l'avenir. Et le gouvernement a décidé de ne pas déposer ce projet de loi et qu'il y avait eu suffisamment de consultations et que qu'un gouvernement et tout changement ou dé, dé développement, je comprends, après une poursuite Bien. par Merci. le groupe Equal Justice, le gouvernement a décidé de se conformer. Est-ce que le ministre intente de se conformer avec l'esprit et la lettre du droit de l'environnement et qu'il ne souhaite pas diluer les recommandations. Ministre de l'Environnement, des Parcs et de la Protection de la Nature, la députée a raison deux fois. Le gouvernement a élu avec un mandat pour se débarrasser du programme d'échange et de plafonnement de son gouvernement de retourner l'abordabilité en Ontario et d'avoir une démarche plus équilibrée entre l'environnement et l'économie. Oui, le droit de l'environnement est un document important. Nous allons le respecter. Comme on l'a fait, nous allons continuer cet outil et d'autres dans les consultations avec les Ontariens complémentaires. M Merci, ministre. Je suis réassuré que le gouvernement va accepter le règle de droit. Pourquoi les recettes d'un milliard du programme de change et de plafonnement avant les élections n'est pas utilisé à des fins juridiques? Ils ont été, ils devaient être utilisés pour diminuer les GES. Je demande, je demande au déministre comment il va utiliser les recettes de l'encamp pour aider les gens de ma circonscription qui doivent avoir la réparation de leur logement pour diminuer les GES. <rire> ministre, Monsieur le Président, je vais assurer la ministre, pardon, la députée, les recettes recueillies sont utilisées pour l'élimination de façon ordonnée du programme pour également compléter les contrats déjà signés. Mais les revenus, les recettes recueillies pour ce programme seront utilisés. C'est spécifié dans le projet de loi numéro 4 qui a été déposé et c'est la façon dont nous irons de l'avant. Prochaine question. Député de Eglinton Lawrence, merci. Ma question au ministre des Finances. Au cours des derniers mois, le gouvernement a pris des mesures pour inverser le gaspillage de l'ancien gouvernement. Il est clair que les libéraux ont ignoré la réalité fiscale de l'Ontario avec des taxes plus élevées, plus de dépenses et plus de dettes. Afin de protéger les services de base et les générations à venir, de la dette. On doit agir agir maintenant. La réalité est la suivante. Les experts sont d'accord, en raison du gaspillage, que le gaspillage ne peut pas continuer. Et le bureau et le directeur de la responsabilisation financière a peint une situation tragique fiscale en Ontario. Est-ce que le ministre peut parler du rapport et qu'est-ce que le gouvernement pour adopter les recommandations sérieuses du Bureau de la responsabilisation finis, financière. Voici ce, ce qu'il a dit. Il nous a averti que les politiques fiscales ne sont pas pérennes à long terme. Pendant des années, le gouvernement a ignoré les avis des experts des dépenses. Et la Commission indépendante, et lors de son audit ligne par ligne, a rédigé un rapport avec une conclusion. Il faut prendre des mesures. Voilà pourquoi on travaille pour établir la comptabilité et la confiance. Voilà pourquoi nous allons retourner de l'argent dans les poches des Ontariens. On envoie au un message au monde que l'Ontario est propice aux affaires et le gouvernement travaille pour la population et pas un moment trop tôt. Question complémentaire? Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Il est tout à fait scandaleux de voir que, au lieu de parler de la dette de l'Ontario de la façon dont cette dette menace les services de base, le NPD a ignoré les avertissements. Le NPD a observé la situation lorsque les libéraux dépensaient de façon irresponsable. La semaine dernière, le Bureau de responsabilité financière a dit que nos politiques fiscales n'étaient pas durables. Le NPD était à la Chambre ce jour-là pour demander de dépenser davantage. L'année dernière, le Bureau de la responsabilité financière a averti ceci. Le fardeau de fa stabiliser les finances va être transmis aux jeunes Ontariens. Est-ce que le ministre peut aviser la Chambre la façon dont il est irresponsable d'ignorer la dette de l'Ontario et la façon de réagir à la situation au président du Conseil du Trésor? Au président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Eglinton pour sa question. Il y a eu des avertissements maintes et maintes fois de la part des experts, y compris moi-même en 2009, à propos de la dette provinciale. Le dernier rapport ré réaffirme que notre dette provinciale n'est plus sous contrôle. Nous avons fait des rapports, comme le ministre l'a dit, nous avons fait un examen post-budgétaire par post-budgétaire, nous avons eu une enquête et dans tous ces rapports, nous avons dit à la population et à la Chambre que les dettes ne peuvent pas durer ainsi. Le Bureau de la responsabilité, res, de la responsabilité financière est d'accord avec nous, ainsi que la vérificatrice générale. C'est une question de calcul simple. Nous allons lutter pour diminuer la dette. Ainsi, nous aurons une durabilité financière pour les jeunes. C'est dommage que les néo-démocrates ne veulent pas travailler avec nous. Prochaine question, député de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, il y a une vigile par les leaders de la communauté, par les travailleurs de la diminution du risque et les amis et la famille des 12 065 Ontariens qui ont perdu leur vie à cause de la crise de l'opioïde. Ils se tournent vers le gouvernement pour obtenir des réponses, mais ce gouvernement a une tendance d'ignorer les faits. Et nous devons mettre fin à cette tendance. Lorsqu'ils lorsqu sont confrontés à la réalité des opioïdes dans la rue, la ministre de la Santé a ignoré la question. Monsieur le Président, combien d'autres vies doivent être perdues avant que ce gouvernement fasse quelque chose et commence à se mettre du côté des Ontariens qui sont touchés par la crise des opioïdes? À la vice-première ministre. Au vice-premier ministre, premièrement, nous sommes tout à fait d'accord avec la question qui vient d'être posée et les accusations. Ce gouvernement s'engage à offrir de l'aide aux personnes qui ont des problèmes de dépendance. Voici les données. Nous passons en revue les preuves, les données. Nous passons en revue les sites d'injection des drogues et les sites et les modèles de surdose. Notre ministre a des consultations avec des experts, avec les services policiers, les travailleurs de la santé, avec les experts, les parties intéressés, et passe en revue ses rapports pour s'assurer que les personnes qui ont des difficultés de dépendance peuvent obtenir les soins dont ils ont besoin. Question complémentaire au vice-premier ministre. Nous savons que la majorité des pharmaciens sont des personnes qui se conforment à la loi et qui travaillent très fort. Mais la réalité, malheureusement, c'est qu'il y a quelques pharmacies où il y a eu des problèmes et ces pharmacies ont contribué à cette urgence de santé publique. Malgré la demande de, de, de liberté d'expression, Rien n'indique que l'Ontario euh, s'est penché sur la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de naloxone qui a été distribué par les pharmacies ou est-ce que ce gouvernement va simplement observer la situation et euh, observer la situation pendant que les travailleurs de la santé essayent de trouver une solution au problème? Le Premier ministre Ford, Monsieur le Président, a été très clair pendant la campagne de l'élection. Nous allons écouter les experts et nous sommes engagés encore une fois au montant de 3,8 milliards de dollars dans les dépendances et la santé mentale ainsi que les logements abordables. Au cours des dix premières années, cela comprend 1,9 milliard de dollars du gouvernement fédéral et 1,9 milliard de dollars du gouvernement provincial. Nous avons eu des consultations avec des groupes dans toute l'Ontario. Chez moi je leur ai demandé d'identifier des façons de mieux dépenser cet argent de façon efficace. Notre ministre de la Santé et dirige de façon active ce processus. Elle a fait des tournées, elle écoute les expériences vécues des gens et elle continue à rencontrer les travailleurs de la santé, les services policiers, et nous allons continuer à écouter la population. Merci. Prochaine question, député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier soir, le gouvernement fédéral et les États-Unis ont eu une entente qu'on appelle l'accord États-Unis-Mexico et Canada, l'AEUMC. L'AEUMC a été conclu après des mois d'incertitude et cela a causé beaucoup de tensions sur les entreprises de l'Ontario. Bien que cet accord soit un pas dans la bonne direction, je comprends que cet accord... Ne retire pas les tarifs pour l'aluminium. Est-ce que le ministre peut discuter de, des mesures qu'il entreprend pour remédier au problème? Au ministre des Finances. Merci à la députée de Carleton. Dès le départ, notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford, a offert son soutien aux partenaires du gouvernement fédéral lors des négociations commerciales. Notre priorité était de s'assurer de conclure une attente pour protéger l'Ontario, les travailleurs dans les industries de l'Ontario, bien que nous soyons optimistes que cet entente de l'AEUMC va créer des occasions. Nous sommes toujours préoccupés par les tarifs en aluminium et en métal. Ces tarifs coûtent des milliers de dollars. De dollars. Voici un exemple. Ces tarifs ont coûté des centaines de milliers de dollars jusqu'à maintenant. Nous devons créer et protéger de bons emplois en Ontario. Notre gouvernement va parler directement avec les représentants des, des industries, ainsi dans, dans les secteurs de l'agriculture, du tarif de, de l'aluminium. Question complémentaire. Monsieur le Président, Merci au ministre d'avoir décrit les mesures entreprises par ce gouvernement pour conclure une entente. De nombreuses entreprises et travailleurs dépendent de, des ententes commerciales ouvertes avec les États-Unis. Je suis heureuse de savoir ce qu'a fait notre gouvernement pour protéger les emplois. Nous savons que les entreprises sont, ont de la difficulté à être concurrentielles dans le climat actuel. Est-ce que le ministre peut nous parler des prochaines mesures en ce qui a trait au, à la mise en œuvre de l'AEUMC, au ministre Merci à la députée. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement défend la population dès le départ. Nous allons continuer sur cette voie. Il est très important... Que l'Ontario soit propice aux affaires. Ainsi, nous allons pouvoir créer, protéger des bons emplois. Nous sommes optimistes, prudemment, que cet entente de l'Aeumc va créer des occasions. Mais il y a encore des inquiétudes à propos des tarifs de métal et d'aluminium. L'Ontario et les partenaires du sud peuvent réussir lorsqu'on peut créer un commerce facile. Nous créons. Nous avons 89 milliards de dollars de commerce avec les États-Unis. Alors, en attendant de voir le texte, nous voulons que le gouvernement fédéral nous assure que toute industrie touchée négativement par ces décisions négatives auront de l'aide financière ainsi que des soutiens de transition. Notre gouvernement va continuer à défendre rigoureusement nos intérêts. Prochaine question, député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Pendant l'élection, le premier ministre a dit, et je le cite, qu'il va aller au fond des choses lorsqu'il est question de vendre les biens publics de l'Ontario. Suite à cette, ce rapport, il a recommandé de privatiser les biens publics. C'est le même code que les libéraux avant de vendre Hydro One. Au lieu de parler comme les libéraux, est-ce que le ministre va être franc avec les Ontariens et leur dire s'il veut vendre les biens publics tels que l'OPG, l'OLG ou, ou la Commission des liqueurs de l'Ontario? Au président, des, du du président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Merci de votre question. Notre gouvernement travaille jour et nuit pour établir la confiance et la responsabilité envers les finances de l'Ontario. Bien que le NPD croit qu'il peut y avoir des dettes incroyables sans conséquence, la réalité est telle que ce n'est pas possible. Le rapport de 48 pages ne parle pas de l'OLG ni de l'OPG, ni de la Commission des liqueurs de l'Ontario. Nous savons que les libéraux... Monsieur le Président, nous savons que les libéraux nous ont laissés dans un gâchis. Et contrairement au NPD, nous voulons régler les problèmes, les comptes publics avec la vérificatrice générale. C'est la première fois que nous avons un point de vue juste depuis trois ans. Et nous voulons avoir une responsabilité pour les générations à venir en Ontario. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir repartez le chronomètre. Question complémentaire, merci beaucoup. Les conservateurs étaient pour la privatisation de l'hydroélectricité. En fait, c'est eux qui ont commencé le fiasco. Et ensuite, les libéraux ont poursuivi le travail des conservateurs. Et lorsqu'il y a une résistance de la population, les conservateurs ont fait semblant d'être contre la privatisation. Mais récemment, il y a quatre ans, avec un de leurs chefs précédents, il y avait un livre blanc qui proposait de... Privatiser les biens publics tels que Hydro One. C'était clair. Cela signifie la privatisation et la vente des services publics de l'Ontario. Ce livre blanc a été signé par le porte-parole de l'électricité qui est maintenant le ministre des Finances. C'est clair. Est-ce que la vente de l'OLG et la commission des liqueurs, est-ce que tout cela fait partie de vos programmes, de vos présidents? Prévision, président du Conseil du Trésor. Notre gouvernement, Monsieur le Président, travaille très fort pour la population de l'Ontario. Nous rétablissons la confiance et la responsabilité au gouvernement. Nous avons le mandat d'examiner de, toutes les options. Nous, nous sommes allés au fond des choses. L'opposition fait une campagne de peur et nous, en attendant, on travaille. La, la vérification post-budgétaire par post-budgétaire post offre des solutions. Ce que je dis, M. le Président, c'est que nous ne sommes pas pro-privatisation, nous sommes pro-population de l'Ontario. Chaque choix sera de moderniser le gouvernement pour que les Ontariens puissent obtenir des services de haute qualité maintenant et à l'avenir. Prochaine question. Député de Etobicoke Centre. M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la protection des natures et des parcs. Il y a cinq ans, la vérificatrice générale a dévoilé un rapport à propos du programme de conduite propre. Le ministre qui a créé ce programme a demandé de l'éliminer par étapes. On a annoncé que ce gouvernement va annuler ce programme. Il était temps. Les familles ne veulent pas subventionner un programme redondant qui euh, mène à plus de bureaucratie lorsqu'il est question d'acheter un nouveau véhicule et les gens ne veulent pas des... Des coûts supplémentaires. Quels sont les autres avantages dont les Ontariens peuvent s'attendre suite à cette annonce Au ministre de l'environnement, de la protection des de la nature et des parcs, à la députée des tobéco Centre. Merci de votre question. À la raison. Vendredi dernier, le premier ministre Ford a annoncé l'annulation de Drive Clean, qui est un programme de conduite propre. Cela 2 millions d'Ontariens de, devaient faire des tests inutiles et cela a coûté 40 millions de dollars de, de l'argent des contribuables. Le groupe parlementaire des conservateurs a été très clair. Il y a cinq ans, nous avons été très clairs à ce sujet. Cela a pris du temps. Ce gouvernement a dû agir sur le programme. Un programme qui était efficace dans les années 90, mais a perdu de son efficacité lorsque les normes des véhicules ont changé. Comme la vérificatrice générale l'a dit, il était temps d'éliminer par étapes ce programme. Ce gouvernement va toujours examiner les programmes et veut équilibrer un environnement et une économie saine. Lorsque nous ne soutenons pas les programmes, nous allons les éliminer. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci au ministre. Je sais que mes commettants à Etobicoke Centre et partout dans la province seront très heureux de ce développement. Le Toronto Star. À plus de 20 000 lecteurs, 66 des participants cro croient que Air Pur Ontario est un programme désuet et maintenant les voitures sont construites différemment. Un, un, l'annulation d'un programme tel que Air Pur Ontario va nous épargner 40 millions de dollars. Mais que, comme étant approuve de cette élimination. Mes comme étant, veulent que l'Ontario continue à être un chef de file et se soucier de l'environnement de façon efficace. Est-ce que le ministre peut nous parler de la façon dont l'avenir d'Air Pur Ontario aura l'air et comment protéger l'environnement et protéger les émissions? Au ministre. Monsieur le Président, comme, lecteurs, comme les lecteurs de Toronto Star l'ont dit, l'Air Pur Ontario, le programme Air Pur Ontario est terminé. Cela ne signifie pas que nous allons éliminer les tests au lieu de ce programme, comme je l'ai noté, qui n'a pas été efficace depuis longtemps. Nous allons maintenant éliminer de façon par, par échelon ce programme. Les camions lourds et ceux qui se servent de diesel auront des programmes également. Des experts disent qu'on doit se concentrer là-dessus. Je peux vous dire que j'ai parlé au chef de l'association des camionneurs, les participants des camionneurs. Ne, certains ne veulent pas s'y adhérer et d'autres veulent s'y adhérer. Donc, on va retirer des programmes inefficaces et les remplacer par des programmes qui protègent l'environnement et qui sont plus efficaces. Merci prochaine question, député de London North Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la procureure générale. Les Canadiens lesbiennes et gays ont tendance à subir la violence comparée aux Canadiens hétérosexuels. C'est ce, quatre fois plus pour les Canadiens bisexuels et, et ce chiffre est plus élevé pour les trans et les bispirituels. C'est la raison pour laquelle les LGBTQ a accueilli la clinique juridique qui va ouvrir cet automne. Mais avec ce nouveau gouvernement, le financement pour cette clinique LGBTQ n'existe plus. Est-ce que la procureure, procureure générale nous dira si la clinique va encore subir les éliminations de, des finances de ce gouvernement à la Procureure générale. Monsieur le Président, merci aux députés d'en face de sa question. Les Ontariens méritent de vivre sans la menace d'abus et de violence. Notre gouvernement s'engage à investir dans des programmes qui offrent des soutiens aux survivants et à ceux qui sont à risque de la violence, nous allons offrir des refuges d'urgence, des centres d'agression sexuelle, de l'aide par le counseling. Le gouvernement examine tous les engagements. Il y aura d'autres renseignements plus tard. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. À la procureure générale, la semaine dernière, le Toronto Star a demandé au bureau de la procureure générale si euh, la clinique va obtenir euh, l'argent nécessaire, mais son bureau n'a pas répondu encore. Et la réponse d'aujourd'hui n'est pas mieux. On nous dit qu'on va examiner les preuves après... La troisième année où il y a de plus en plus de crimes de haine envers la communauté trans, nous avons un premier ministre qui a refusé de participer à la, à la parade de fierté, qui a enlevé la sexualité dans les programmes de l'école et maintenant veut retirer les soutiens juridiques et les cliniques. Que va faire ce gouvernement pour défendre la communauté LGBTQ? Merci. Réponse, ministre. M Monsieur le Président, je, je rejette la question, la prémisse de la question. L'ancien gouvernement libéral nous a laissé avec une dette de 15 milliards de dollars, un déficit de 15 milliards de dollars, une dette de 338 milliards de dollars. Nous avons des soutiens et des programmes auxquels les Ontariens s'attendent et ils méritent d'avoir, et c'est notre priorité en tant que gouvernement. Et on l'a dit très clairement durant les dernières semaines qu'on est en train d'examiner tous les programmes parce que nous savons qu'ils ont une incidence sur la vie des gens. Et donc, nous allons prendre tout le temps nécessaire pour prendre nos décisions. Donc, comme je l'ai dit aux députés d'en face, nous sommes en train d'examiner le programme et nous allons faire rapport ici dans la Chambre quand ce sera le temps. Nouvelle question, député de Barrie-Springwater-Oro Medonte. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Dans le nord de l'Ontario, nous avons beaucoup à offrir à l'économie provinciale et je sais que notre gouvernement va s'assurer qu'on va pouvoir débloquer plus de ce potentiel. Je sais que le ministre est très qualifié pour mener dans ce dossier. Il a déjà démontré son engagement envers le nord et les peuples autochtones et partout dans la province. Et je voudrais le remercier pour tout le très bon travail qu'il a déjà fait je sais, Monsieur le Président, que nous avons pris des étapes pour ouvrir, nous ouvrir au commerce. Et donc, je voudrais savoir si le ministre pourrait nous expliquer certains des enjeux que nous sommes en train d'entreprendre pour livrer nos promesses et de démontrer qu'on est ouvert au commerce, surtout dans le Nord et en ce qui concerne les peuples autochtones. Euh, ministre de du développement du Nord et des mines, je voudrais remercier les députés de, euh, Or de Springwater, oro donté Notre gouvernement est engagé à assurer qu'il y ait des occasions économiques partout dans cette province. Nous savons ce que le Nord de l'Ontario peut contribuer, et en particulier ce que nos peuples autochtones peuvent contribuer, et c'est pour cette raison que Chebecois, la Première Nation d'Alles et le, la chef régionale Madame Archibald et nous avons célébré un investissement d'un million de dollars ainsi qu'un demi-million de dollars pour les affaires autochtones en Ontario pour, pour investir dans un centre d'excellence de dans cette collectivité, cette grande collectivité. Nous sommes déjà en train d'œuvrer en ce qui concerne la gestion des ressources. Il y a aussi un, un endroit de formation et un un endroit, un espace qui, pour alimenter les affaires, Monsieur le Président, la première nation de Dals est ouverte aux affaires et c'est Mme Archibald qui l'a dit. Veuillez arrêter la pendule, redémarrer la pendule complémentaire. Merci Monsieur le Président et merci au ministre d'avoir répondu à la question. Monsieur le Ministre, je sais que nous sommes en train de tenir nos promesses envers les Ontariens et nous sommes très fiers et que vous en avez déjà fait tant. Et je sais que dans le Nord, nous apportons encore plus d'investissements pour appuyer les collectivités du Nord. Je suis content d'entendre que ça va avoir une incidence positive sur le développement du commerce dans le Nord et au sein des collectivités des peuples autochtones et est-ce que le ministre peut dire aux députés dans cette Chambre d'une autre façon que nous sommes en train d'aider le nord de l'Ontario, autre que les investissements que nous apportons? Euh, encore une fois, merci, Monsieur le Président. Euh, à Kenora Rainy River, j'ai voyagé beaucoup et j'ai eu l'occasion unique. Euh, samedi, j'étais de l'autre côté euh, de cette nouvel aéroport et les passagers de Kenora et à destination euh, pour le monde. Le premier vol va être va décoller bientôt. C'est parce qu'on a un nouveau aéroport. Je voudrais féliciter le gouvernement fédéral pour leur contribution, mais ce fut très difficile pour la mettre en œuvre. L'aéroport devait de de avoir beaucoup de mises à jour, de modernisation. Nous investissons pour les clôtures des périmètres pour empêcher que la faune puisse se retrouver dans le site de l'aéroport et d'autres équipements pour rendre l'endroit sécuritaire. J'étais contente de célébrer un demi-million de dollars de ffcm et que cet aéroport a une réponse stratégique et que le la région de Canova soit ouverte au commerce. <rires> ben, député de Sudbury, nouvelle question. Ma question est au ministre des Finances. Monsieur le Président, lorsque le premier ministre était conseiller municipal et je cite que nous allons euh, tout revoir, qui, tout ce qui n'est pas euh, coulé dans le béton. Il a demandé qu'il y ait un conseiller qui a recommandé la privatisation. Et grâce à la privatisation, nous sommes déjà dans euh, un contrat de 20 ans avec euh, des problèmes en Colombie-Britannique. Est-ce que le premier ministre euh, veut aussi continuer sur cette même voie problématique en privatisant l'OLG, la Corporation des jeux et des loteries? La société plutôt. Euh, conseiller, euh, président du Conseil du Trésor, Monsieur le Président, encore une fois, euh, par votre entremise au député d'en face, merci de votre question, Monsieur le Président. Le rapport d'Ernst Young a été mis en œuvre pour qu'on qu puisse se pencher sur les dépenses des libéraux. Il y a eu 100 000 li lignes de, euh, de données qui ont été examinées. Et nous avons vu qu'ils l'ont fait en temps et euh, moins que ce, un plus faible coût que ce qui était prévu. Et j'encourage tous les députés de lire ce rapport parce que ce, dans ce rapport, on nous dit très clairement qu'on doit se pencher sur toutes les possibilités à savoir comment on peut économiser des sommes, des deniers publics. Il y a du, des doublement des gaspillages et donc on doit avoir une voie à l'avenir et elle a été établie par ce rapport. Un complémentaire. Merci, M. le Président. En 2014, les conservateurs ont loué un rapport pour la vente d'Hydro One et de la Société des Jeux et des Loteries et devraient réduire et privatiser les loteries et les actifs, les casinos et autres. C'est une citation. Est-ce que les conservateurs croient que la société des jeux et des loteries devrait être privatisée ou est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est absolument exempte de, euh, d'examen? Euh, au président du Conseil du Trésor, merci. Au, au député d'en face, comme on l'a mentionné la semaine dernière, on n'a pas parlé de privatisation d'aucune euh, société de la Couronne. Mais dans le rapport, mais ce que je dois dire en ce qui concerne la privatisation, mais ce que le rapport a dit, c'est que si c'est rentable, si, si, si c'est une bonne idée, si on, on a un, un, une épargne ponctuelle, mais qui entraîne une augmentation des tarifs par la suite, telle que la vente avec Hydro One, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Nous avons voté contre, même. Nous devrons nous préoccuper des Ontariens et de nous assurer que notre, euh, nos finances sont en ordre. Le BRF a dit que la situation financière en Ontario n'est pas pérenne. Comment est-ce qu'on va protéger les services, les écoles, les hôpitaux, si on n'a pas un financement qui est durable? Nous ne sommes pas pour la privatisation, nous sommes plutôt pour la population. Merci. Nouvelle question. Député de Stormont-Dundas-Glengarry, merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement, de la Protection des, de la Nature et des Parcs. Le 23 août, il y a eu une lettre qui a été envoyée au, à l'éditeur pour Toronto Sun pour l'abolition de l'air pur Ontario. Ça a coûté 89 millions de dollars et. Est-ce que quelqu'un a vérifié à savoir si le programme fonctionnait? Ce n'était pas le cas pour l'ancien gouvernement libéral. Le ministre de l'Environnement a annoncé vendredi dernier la décision d'abolir ce programme et d'épargner des sommes pour les contribuables. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi le gouvernement a décidé d'abolir le programme Pur Ontario? Et le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs, Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné, notre caucus a demandé l'abolition du programme pendant plus de six ans. Norm Sterling, l'ancien ministre de l'Environnement du euh, gouvernement progressiste conservateur, celui qui a lancé ce programme en 1999, a aussi demandé l'abolition de ce programme. L'ancien ministre de l'Environnement, le ministre libéral, a félicité notre décision à vendredi. Il a dit que Air Pur Ontario, et ceci dans un tweet, avait très peu d'incidence. Donc, le ancien gouvernement libéral, le ministre plutôt, a aussi demandé que pour l'abolition de ce programme. Et ça va permettre d'épargner 40 millions de dollars aux Ontariens et d'épargner à 2 millions d'Ontariens de, de devoir faire cette tâche qui ne fonctionnait pas. Nous l'avons abolie parce que ça ne fonctionnait pas. Nous allons toujours équilibrer un environnement en santé et une économie en santé et d'abolir les, les programmes qui ne fonctionnent pas euh, ni pour l'environnement ni pour l'économie. Député, je vais y reprendre vos sièges Complémentaire. Merci au ministre, merci de sa réponse et de militer pour les contribuables de l'Ontario. C'est clair que notre gouvernement respecte les contribuables en éliminant des programmes obsolètes. Notre plan pour la population lors de l'élection a promis de remettre de l'argent dans les poches des contribuables et c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Par contre, mes contribuables sont… mes euh, comme étant, sont très préoccupés en ce qui concerne la santé de l'environnement à l'avenir. Est-ce que le ministre peut nous assurer à savoir comment nous allons continuer de pénaliser les gens, les plus grands pollueurs qui circulent sur les routes et qui offrent dans, dans nos industries? Au ministre, euh, par votre entremise, au député de Stormont-Dundas, Glengarry-Dundas, euh, qu'il est un très bon militant dans ce domaine. Donc, merci à lui pour tous ses efforts, Monsieur le Président. Comme nous avons été très clairs, notre gouvernement va se concentrer sur les plus grands pollueurs dans les domaines où on peut apporter, entraîner une grande différence et où on peut équilibrer un environnement qui est en santé et une économie en santé. Nous allons nous concentrer sur les plus grands pollueurs, comme une étude, selon les ingénieurs d'Ontario l'ont démontré, c'est les camions à base de diesel qui contribuent le plus d'émissions de, de dioxyde euh, de carbone dans l'atmosphère. La, Donc, alors que nous avons aboli le programme d'Air Pur Ontario que l'ancien gouvernement a continué d'avoir, nous allons nous concentrer pour, sur les plus grands pollueurs pour qu'on ait une plus grande valeur de, des argents investis et une plus grande incidence pour réduire les émissions. Cela conclut la période de questions orales. Je voudrais féliciter tous les députés. J'ai pu entendre toutes les questions qui ont été posées. Et toutes les réponses. C'est la première fois depuis le 12 juillet. Merci, merci beaucoup. Rappel au règlement, député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Je regrette d'informer à la Chambre que Peter Adams, qui a servi dans l'Assemblée, la 34e Assemblée, est décédé vendredi dernier. Il y aura un mémorial à Peterborough, à l'Église Saint-Paul. Je voudrais. Qu'on pense tous à Merci. la femme de Peter, Jill. Merci beaucoup. Rappel au règlement, député de scarborough guildwood Merci, M. le Président. Merci de cette occasion. Je reçois des notes sur la couleur de mon veston ici aujourd'hui. Je dois dire que je porte le orange parce que hier, c'était la journée du chandail orange et c'est une occasion pour nous de, de, de penser aux effets des pensionnats autochtones et tout l'effort de réconciliation qui demeure en place et qu'on doit toujours continuer. Merci. Merci. Est-ce que vous avez un rappel au règlement? Le député de Richmond Hill. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est la journée nationale pour la célébration du 69e anniversaire pour la euh, République euh, populaire de la Chine, il y aura une cérémonie sur euh, les jardins de Queen's Park et je vous invite euh, à tous euh, d'être parmi nous à midi sur euh, les jardins du Sud. Nous avons un vote différé sur l'amendement de l'avis de motion du gouvernement en ce qui concerne l'attribution de temps sur la mise en œuvre d'un comité pour un comité spécial sur la transparence financière. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Je ne voudrais pas vous interrompre avec vos discussions entre partis, mais on doit poursuivre avec nos travaux. Chers députés, veuillez reprendre vos sièges. Le 7 septembre 2018, M. Van Taff a proposé l'avis de motion du gouvernement soit modifié tel que, comme suit dans les premiers paragraphes avec chaque heure de débat, qui avec 30 minutes pour le gouvernement, 30 minutes pour l'opposition officielle, 7 minutes pour les libéraux et 3 minutes pour le Parti vert. Et ensuite, sera inséré après le numéro 6 dans le deuxième paragraphe. Pour 9C ou tous ce ceux pour M. la motion de Monsieur Ventoff. Veuillez. Vous levez afin d'être nommé en la. M. M. Tavis, M. Singh Brampton Center. M. Singh Center. Bisson. M. M. Fife. M. Hatfield. M. Hatfield. Begum. M. Begum. Mamakwa. M. Yard. M. Yard. M. Carpochi. M. Shaw. M. Stiles. M. Birch. M. Birch. Stevens. M. Mr. Mr. Stevens. Mr. Mr. Gates. M. Gates. M. Andrew M. French. M. French. Kernahan. M. Kernahan. Taylor. M. Taylor. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Bourguin. Mr. Bourguin. Mr. Bell. Mr. Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Mr. Rakosavic. Mr. Rakosavic. Mr. Burns. Mr. Mon Monteith Farrell. Mr. Monteith Farrell. Mr. West. Mr. West. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Madame Derosier. Madame Derosier. All those opposed? Tous six qui sont vous levez afin Mr. Mr Smith, -Quinty. Mr Walker. Mr Walker, Mr Thompson, Mr Thompson. Mr Mr. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Mr Mr Wilson, McLeod, Mr McLeod. Mr McLeod. Mr Tabolo, Mr Bailey, Mr. McNaughton. Mr Mr, McNaughton. Mr. Fullerton, Mr. Fullerton. Mr. Fullerton. Mr. Scott, Mr Rickford, Mr Rickford. Mr Rickford. Mr Phillips, Mr Phillips. Mr Mr Miller, Perry Salmasco. Mr. Coker, Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. Cook Mr. Cole. Mr. Calandra. Mr. Calandra. Miss Serma. Miss Serma. Miss Kelly. Ms. Kelly. Miss Martin. Miss Martin. Ms. Mrs. Strantha Filopoulos. Mr. Sarkaria. Mr. Sarkaria. Miss Midas. Miss Midas. Miss Park. Miss Park, Park. Mr. Hilliard. Mr. Hillier Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Nichols Ms. Cousindola. Miss Cousindola. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Harris. Mr. Harris. Miss Gamario. Miss Gamario. Mr. Hogars. Mr. Hogars. Miss Caraholias. Miss Caraholias. Mrs Fee. Mr. Cho Willoldale. Mr. Cho Willoldale. Mr. Downer. Mr. Downer. Ms. Cangin. Mr. Mr. Crank. Mr. Crank. Mrs. Mrs Mrs Mrs. Tangent. Ms. Cangin. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Cramp. Mr. Cramp. Mrs. Y. Mrs. Wy Mrs. Tanger. Mrs. Tanger. Ms. Samar. Ms. Samar. Mr. Rashid. Mr. Rashid. Mr. Sanders Mr. Sanders Mr. Crawford. Mr. Crawford. Mr. Smith Peterborough Peterbrook. Mr. Smith Peterborough Cortha. Ms. McKenna. Ms. McKenna. Ms. Dunlop. Ms. Dunlop. Mr. Canapati. Mr. Canapati. Mr. Mr. Babiki. Mr. Babikian. Mr. Bauman. Mr. Bauman. Mr. Anon. Mr. Anon. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Tanegaslo. Mr. Tanagasso. Mr. Mr. Roberts. Mr. Roberts. Mr. Cosetto. Mr. Cosetto. Mr. Baber. Mr. Baber. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. Pour 38, contre 67, la motion est rejetée. Est-ce que les députés sont prêts à voter pour la motion elle-même? Et, et L'avis sera placé pour un autre débat. Nous allons maintenant prendre notre, une pause jusqu'à 13 heures cet après-midi.